pour M. Héroulet. Dans votre troisième partie sur la, la distinction entre connaissance naturelle et connaissance par la foi de Dieu, donc sur le, la légitimation de la connaissance naturelle de Dieu, vous avez mentionné donc le 4, 6, 6, par la création, le verbe révèle le, le Dieu créateur. Cette mention spécifique du verbe, est-ce qu'elle n'a pas quelque chose typiquement dans votre problématique euh, d'encore plus profond, parce que justement elle unit la connaissance euh, par la création et par la foi. Puisque le verbe c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est celle qui était en, en Jésus-Christ. Par la foi, par excellence, nous connaissons par, par, la, par cette deuxième personne, et dans la création euh, c'est par elle, parce que c'est par lui que tout a été fait. Euh, et donc il y a un pour employer un vocabulaire philosophique, il y a un, un, un transcendantal, un fondateur des conditions de possibilité de la connaissance qui est le même euh, dans la connaissance par la foi et euh, dans la connaissance par la, par la création. Oui, absolument d'accord. <rire> derrière, c'est la théologie du Logos qui est là, euh, qui a à la fois raison universelle et en même temps parole. Donc, qui se dit... Euh, et, et derrière, c'est la, la logique de... De, de la théologie de la récapitulation d'Irénée. On pourrait même étendre cela à cette révélation par la révélation, par le Père, mais, euh, enfin, je veux dire, dans, dans l'union avec, le, avec, le, avec le, le Verbe éternel, dans, dans, dans la vision, euh, après, après la mort, dans l'escatonne. Donc, on pourrait même étendre, voyez, création, incarnation, et euh, il y a ces trois temps de la récapitulation. Mais tout à fait, il y a les conditions de possibilité dans le Logos lui-même. Merci beaucoup pour vos deux apports très riches. Je suis là. Euh, je me demandais comment... Enfin, si Irénée avait déployé cette théologie de, de la bonté de Dieu radical, en lien vraiment avec le mal, la souffrance, la violence, parce que finalement, aujourd'hui, c'est plutôt ça qui retient des gens, de croire en un Dieu bon. Et est-ce que c'est présent dans, chez Irénée de manière un peu explicite Isabelle, tu, tu, tu veux répondre un petit peu, peut-être Non, pas... bah toi, mais non, non, non, vas y vas-y Non, mais elle a autant de, de réponses à donner que moi. Commence, et puis si je vois que je peux ajouter quelque chose, je le ferai. Si te... La question, quoi La question du mal, en fait. Euh, Irénée, est-ce qu'il l'aborde directement euh, ou, enfin, ou, ou comment l'aborde-t-il Par rapport à la bonté de Dieu qui se révèle dans la création. Enfin, il y a une espèce de, de contradiction à travers la question du mal C'est un peu aussi ce que j'ai dit, si vous voulez. Il y a des notes discordantes, mais il ne faut pas voir la distance entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est... mais il faut voir l'ensemble. C'est par rapport à un ensemble que l'on peut affirmer la puissance et la sagesse de Dieu mais pas en s'arrêtant aux notes discordantes. Voilà, je ne vois pas de grand texte d'Irénée sur le mal, euh, euh, mais plutôt ce genre de réponse. Moi, j'ajouterais juste en disant que, oui, effectivement, le regard d'Irénée est un regard euh, voilà, qui, qui voit la totalité et qui, qui prend l'histoire du salut dans sa complétude, euh, donc, qui a, voilà, et, et il se pose pas la question, en tout cas, euh, d'où vient le mal directement. Euh, c'est pas un des malos. Voilà, c'est pas le. On n'est pas du tout dans les questions médiévales, euh, j'allais dire fortes, de la question d'où vient le mal. Il sait qu'il fait partie de la condition euh, de l'homme ici-bas. C'est la condition de la création aussi. Il ne, il ne la nie pas celle-ci. Je veux dire, voilà, c'est pas un optimisme, euh, j'allais dire naïf ou, ou béat. Euh, Pardonnez-moi les expressions un peu familières. Pas du tout. Mais euh, c'est supplanté par une globalité, et au fond, peut-être sans doute par une certitude de foi, que, que, que tout reste et demeure dans la main de Dieu. Mmh. Je précise juste qu'il reste à, à réécrire, puisqu'il nous a pas été transmis, le traité d'Irénée, euh, sur Dieu, qu'il n'est pas l'auteur des mots, du mal. Oui, c'est vrai. Enfin, qui qu lui est attribué qu'on n'a pas. Mmh. Oui, je pense que le, le mal est particulièrement montré par Irénée dans la description qu'il fait gnostiques Où est le mal C'est chez gnostiques <rire> Voilà. Et donc, <rire> avoir le mal dans gnostiques ça permet à Irénée de développer, comme l'a fait Isabelle, le, le côté plein et positif de et la création l'incarnation. Mais plus euh, c'est pour ça que le, les livres 1 et 2 du contre les, contre les hérésies est capital si on veut ne pas penser que le mal est éliminé par, euh, par Irénée. C'est pas vrai. Voilà. Encore une question. Oui, mais euh, par rapport au Gnostique, c'est le mal en tant qu'erreur, c'est la faute et la faute contre la vérité. Mm. Ce n'est pas la souffrance, ou, ou, oui. c'est l'erreur, la, la, la, la faute contre la vérité. Mais... Peut-être que quelqu'un qui vient de... presque à la persécution de ses frères ne peut pas ignorer le mal en souffrance. Oui. oui. Oui. oui, pour aller dans votre sens, mais ça touche, touche l'homme indirectement, mais c'est le passage auquel je faisais référence. Il y a des choses dans la création que même la connaissance humaine ne connaît pas. Et il cite ici toute une série de mots... Euh, les famines, tremblements de terre, enfin des choses qui choquent. Versus et Résès 2, 28, 7 et 9, euh, notamment. Et, et de fait, et donc il, il, il en prend acte. Et je pense qu'il prend acte aussi de, de, la, enfin, de la souffrance que, que ces mots inscrits à l'intérieur de la création voilà, infligent à l'être humain et aux créatures. Mais là, il reconnaît aussi qu'il y a des, des choses qui nous dépassent. Et, et donc, il prend acte, comme vous disiez, qu'il y, y a un dessin qui nous, avec ça aussi, qui, qui dépasse l'homme et, et, et dont l'homme doit humblement euh, à, enfin que l'homme doit humblement consentir à accueillir, sans prétendre le, le comprendre dans sa totalité, dans ses tenants et ses aboutissants, notamment les causes et les finalités, sur lesquelles il insiste aussi. Je pense que c'est une autre manière d'illustrer votre votre propos. Tout à fait. Une oui. Et sur le problème du mal moral, on peut aussi songer à ce que les commentateurs aiment appeler aujourd'hui le petit traité de la liberté oui. du livre 4, oui. chapitre 37, où Irénée réfléchit à cette possibilité qu'une créature libre, comme l'être humain ou l'ange, se prive elle-même de lumière. Et il va jusqu'à dire, dans ces... ces Conséquence ultime, quand on est dans cette situation, éventuellement jusque dans l'éternité, on est cause pour soi-même d'être privé de lumière. Et c'est assez frappant comme manière de formuler cette problématique. Ce n'est pas Dieu qui prive de sa lumière ses créatures, mais la créature libre peut elle-même en quelque sorte s'auto-priver de cette lumière qui est donnée à tous. Donc vous voyez, c'est très subtil, hein, la, la question du, du mal, de la liberté, parce y a le mal moral, il y a le mal euh, dont on n'est pas responsable, euh, qui est lié à la création et dont on souffre de, sans, être, sans en être la cause. Euh, donc il, il prend en compte tout ça, quand même. Hein. Euh, vous voyez Sans faire pour autant un traité... Euh, enfin, il l'a fait, mais on ne l'a pas en main. Voilà. <rire>